J'ai de la difficulté. Bienvenue dans les lives du jeudi, Bayarmel. J'ai de la difficulté à lancer. Je crois que c'est bon. Impossible. Alors, je me connecte sur Facebook. J'ai du mal. J'arrive pas à me connecter. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Euh... Alors, il faut que je, je trouve une solution pour Facebook. <rire> Je vous souhaite la bienvenue pour les lives du jeudi Bayernmel et aujourd'hui c'est les deux conditions indispensables pour mincir naturellement et sans régime. Voilà, c'est c'est vraiment le thème qui m'anime en ce moment <rire> d'accompagner vraiment les femmes sur ce sujet là euh, parce que alors attendez, j'ai de la difficulté là sur Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Alors je vais essayer de relancer, relancer la machine. Euh, ok. Ok. Bien, c'est <rire> Ça y est, nous sommes connectés. Je souhaite la bienvenue euh, pour tous ceux qui sont présents dans ce live et curieux de ce live euh, qui sont les deux conditions indispensables euh, pour mincir euh, naturellement. Est-ce que vous avez l'envie en fait, de mincir Déjà, c'est, Je une... j'ai pas utilisé le mot maigrir, j'ai utilisé le mot mincir. Il y a une différenciation entre les deux et la différenciation entre mincir et maigrir, qu'est-ce que c'est déjà Nous allons en parler euh, naturellement, en effet, et sans régime. Alors bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je vous souhaite, euh, si vous êtes là, je, t je vous invite à me dire que vous êtes là, de façon que je n'ai pas le sentiment d'être seule. Euh, hello, coucou Amos qui est là sur Instagram. Donc euh, voilà, si vous êtes présent, faites-moi signe, de façon à ce que je sache que vous êtes là. Voilà, c'est peut-être. Oh, voilà, comment je fais pour revenir? Hop Je touche plus à rien parce que je n'ai pas envie qu'il m'arrive quoi que ce soit. Ok, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, Anaïs, je te souhaite la bienvenue dans ce live euh, du jeudi Bayarmel dans lequel vous aurez aussi l'espace de me poser toutes vos questions, et dans lequel j'ai aussi cet espace de vous offrir du contenu. Euh, voilà, des informations qui me paraissent importantes dans la notion de mincir naturellement. Si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire, sans régime, est-ce que c'est vraiment pas euh, des promesses en l'air, ou est-ce que véritablement euh, il y a une possibilité de mincir naturellement, déjà, euh, sans régime. Est-ce que c'est possible, vraiment euh, donc euh, voilà, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc euh, il y a deux conditions indispensables et j'ai une petite surprise pour vous. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin du live. Euh, voilà, donc euh, ok. Donc j'attends un tout petit peu, je pense. Sur Facebook, si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. <rire> parce que je sais qu'il y a des personnes qui me voient mais qui ne se, se signalent pas. Donc j'ai l'impression d'être toute seule ici avec mes lumières, mes spots et tout ça. Donc. N'hésitez pas à me, me, me mettre un petit mot. C'est toujours un plaisir pour moi de savoir que je ne suis pas en train de parler seule. Même si ça m'est déjà arrivé dans mes débuts de le faire. Mais j'avoue que c'est agréable de se sentir connectée. Voilà, donc euh, pour la personne qui me regarde sur Facebook. Euh, oh, Edith Coucou <rire> oh, Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps. Écoute, j'espère que tu vas bien. Vraiment, ça me fait plaisir de te voir là sur, euh, sur Instagram, sur un sujet qui certainement te parle aussi. Donc, euh, bienvenue à tous sur Facebook. N'hésitez pas à me dire que, que vous êtes là. Coucou Edith. <rire> Coucou. Ah, super. Alors, à qui s'adresse cela Ah, oh, Edith, tu vas très bien, super. Moi aussi, je vais très très bien. <rire> Je vais très très bien, ce serait bien qu'on se voit, ça fait hyper longtemps. Oui. Alors à qui s'adresse ce, ce, ce live Ce live s'adresse déjà à toute personne curieuse de savoir si mincir naturellement c'est possible ou est-ce que c'est juste du blabla, est-ce que c'est juste vendre pour vendre Bon, c'est pas ma politique du tout déjà. Donc euh, voilà. Les personnes qui me connaissent savent que quand je propose quelque chose, je. Je me donne vraiment les moyens d'amener de, de, voilà, du résultat, de faire en sorte qu'on on y arrive ensemble. Voilà, au moins de vous offrir tous les moyens pour vous permettre d'arriver à un résultat. C'est vraiment mon challenge dans mon, dans mon travail et quels que soient les ateliers que je propose, quelles que soient les séances individuelles que je propose. Donc, si vous êtes déjà curieux de dire « Oh, m'insère naturellement sans régime, voilà, c'est un peu surprenant quand même. C'est peut-être ambitieux aussi. Est-ce que c'est vraiment possible ?» Ben, vous êtes la bienvenue. Ça s'adresse aussi à toutes personnes qui ont déjà fait des tentatives de régime, bien sûr, et qui ont, bah, sont dépendants, sont devenus prisonniers de ce système de, de régime ou de sport intensif pour pouvoir maintenir leur ligne, et qui peut-être ont envie à un moment donné de trouver une méthode beaucoup plus douce, beaucoup plus écologique qui va leur permettre de revenir à une stabilité hein, du poids. Parce que tant qu'on est euh, enfermé dans les régimes, c'est qu'on est dans un effet yo-yo. Il -yo. n'y a pas de stabilité de poids. Donc euh, voilà, donc si vous avez ce live, il est aussi fait pour toutes les personnes qui sont désireuses et désireux de, de retrouver cette stabilité euh, au niveau du poids. Euh, et s'adresse aussi à, à toutes personnes qui ont envie de prendre soin de leur corps différemment, de revenir vers une acceptation de son corps à un moment donné. Parce que ben, à un moment donné, quand on prend de l'âge ou à un moment donné, quand on, on, on a des enfants ou autre, et ben, notre corps ne revient pas forcément vers notre poids d'équilibre, notre poids de base. Donc comment pouvoir accepter ce corps tel qu'il est tout en... en en perdant bien sûr, mais il y a un moment donné, on sent bien qu'on va pas pouvoir aller plus loin. Donc euh, il y a cette réconciliation avec le corps, comment aimer son corps, comment être bien avec l'image qu'on a avec soi-même. Et je pense que ça, si, si ça, ça vous intéresse, en tout cas ce live, euh, on est vraiment au cœur de ce live. Voilà. Alors pourquoi moi j'aborde ce sujet C'est vrai que ça peut être un peu impressionnant. Moi qui suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, qui parle euh, beaucoup de mon programme Créer votre propre changement qui fait un franc succès bien sûr, parce que je, c'est un programme qui, qui est rempli à chaque fois cette année, donc c'est super. Merci de votre confiance et je suis vraiment heureuse aussi d'offrir les moyens à, tout, à, tout le, à tous les gens de d'avoir une maîtrise de la loi d'attraction d'avoir une, aussi une, d'avoir les outils pour vraiment transformer leur vie et de manière concrète bien sûr euh, et euh, pourquoi moi je, je viens et je parle de de m'incir en fait euh, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup comme ça, alors je vous rassure je n'ai pas changé de métier euh, je suis toujours au cœur de la déprogrammation et la déprogrammation est au cœur de ce programme donc euh, Effectivement, euh, la raison pour laquelle je parle, je vous parle de ce sujet-là, c'est déjà que euh, en séance individuelle, j'accueille déjà pas mal de femmes, surtout, il y a aussi des hommes, mais beaucoup plus les femmes, qui viennent euh, dans, avec un problème de surpoids, une difficulté de stabiliser leur poids, surtout, et, et, et qui viennent pour dire j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui fait que... Euh, j'ai ce surpoids, qu qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté Donc elles viennent déprogrammer les causes profondes et émotionnelles. Et j'ai compris à travers cet accompagnement qu'en fait, pour qu'il y ait un réel résultat, euh, il aurait fallu vraiment un, un programme en fait, pour qu'on puisse travailler euh, tout plein d'éléments en même temps. Que les séances individuelles pouvaient être aidantes, mais ça, ça restait incomplet. Euh, j'ai vu aussi la souffrance de toutes ces femmes d'être dans des régimes permanents, dans des privations, des restrictions, euh, dans la difficulté d'aimer d'accepter leur corps. Et ça m'a animée en fait à créer dans un tout premier temps un atelier qui était mincir en, en toute conscience. Et je me rappelle très bien quand j'ai fait cet atelier-là, où ça a beaucoup parlé aux participantes qui étaient là, l'une d'elles m'avait exprimé euh, justement euh, euh, qu'elle avait déjà testé énormément de, de, de, de, de régimes donc elle était, euh, euh, elle était, bon, elle était ravie d'être là hein, si elle ne serait pas inscrit. Et justement cette personne m'avait validé que mon approche était vraiment pertinente et que ça aurait été bien que je propose un programme complet et un suivi beaucoup plus long que ça. Un suivi complet. Euh, J'ai mis du temps pour le faire parce qu'on ben, a besoin de, de maturer les choses, de se sentir prêt à accompagner les gens dans un tel projet et euh, ça y est je suis prête donc euh, <rire> donc j'ai créé ce programme qui est au delà euh, programme mincir naturellement sans régime qui est au delà tout simplement de donner une source d'information et de laisser les gens faire c'est vraiment d'être de proposer un suivi euh, d'être là pendant 10 semaines 10 semaines où je quitte personne euh, justement dans les coups de mou, dans les moments de culpabilité, dans comment la gestion euh, au, moins, euh, au moment des gestions des fins émotionnelles, des, co des compulsions alimentaires, au moins d'être là euh, au moment voulu euh, pour pouvoir justement aider les gens à changer leur attitude et leur comportement. Donc euh, voilà, <rire> c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce, ce programme. Euh, qui pour moi est une façon de alors je les ai adressé uniquement aux femmes hein, bien sûr c'est une façon pour moi de de d'aider les femmes à se retrouver à se réconcilier à s'aimer davantage et à un moment donné d'être vraiment dans la bienveillance et dans le respect de leur corps voilà et euh, voilà j'espère euh, en tout cas là le ça c'est en tout cas ce que j'ai envie de vous proposer maintenant, libre à vous de voir si ça vous parle ou pas, si vous avez envie de cette aventure ou pas, si vous avez envie de vous laisser le temps de prendre soin de votre corps, bien sûr, parce qu'on n'a pas d'effet miracle, hein, les personnes qui vont vous dire « Ok, on va maigrir rapidement euh, et de manière efficace », oui, vous faites un régime, vous maigrissez, c'est vrai, mais dans quel état vous mettez votre corps Où est-ce que vous, le, le, le, le plus dangereux, en fait, c'est que le curseur du poids, du poids d'équilibre pas forcément se déplacer et là c'est vraiment catastrophique quoi donc euh, euh, c'est en fait c'est comme un traitement il y a des personnes qui veulent euh, se soigner à base de médicaments donc on prend des médicaments hop très bien terminus on n'en parle plus il y a d'autres personnes qui traitent à base de plantes d'homéopathie et aussi euh, cette introspection vis-à-vis -vis de soi pour prendre soin de de soi de, de toutes les maladies qui sont là donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps mais et fait, en fait, c'est beaucoup plus durable dans le temps. Donc à un moment donné, il faut choisir euh, en fait la stratégie qui est la plus probante pour soi. Euh, pourquoi aussi je, je vous amène ce sujet au niveau de mincir, au niveau de <rire> mincir naturellement Parce que euh, je me sens vraiment privilégiée, vraiment, euh, de pouvoir manger ce que je veux, de me faire plaisir autant de manger autant que je veux. Vraiment. Euh, les gens qui me connaissent sont assez impressionnés parce que je suis quelqu'un qui mange vraiment. Je mange de tout. Je ne me prive absolument de rien. Je mange sans culpabilité aux heures qui me conviennent vraiment. Et malgré tout, mon poids se stabilise. Donc moi, ça fait... Euh, ça fait environ 15-20 ans que mon poids est stable. Quel bonheur euh, J'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager cette expérience. Et en fait, cette robe que vous voyez là, c'est assez symbolique. <rire> je l'ai portée aujourd'hui. C'est assez symbolique. Parce que cette robe, je l'ai achetée euh, quand je me suis dit wow, « Waouh, ça fait tellement, tellement euh, longtemps. Euh, » Je l'ai achetée, euh, je me suis séparée du père de ma fille. Donc là, ça va faire hyper longtemps. Donc, ça va Donc là, ça va faire plus de 15 ans que j'ai cette robe. Et je la porte toujours. Et c'était important pour moi de faire honneur à ce live avec cette symbolique-là. Euh, mon histoire par rapport au poids c'est que euh, moi je suis née de parents restaurateurs donc j'ai toujours mangé euh, avec plaisir il n'y avait jamais eu des questions de régime euh, dans ma famille euh, j'ai jamais connu ça parce que j'ai jamais connu ni ma mère ni mon père euh, faire de régime ça je sais même pas ce que ça voulait dire euh, voilà j'arrive en france et quand j'arrive en france là je prends 20 kg 20 kg en un an c'est énorme et euh, et à partir de là, je... c'était clair que je n'aimais pas mon corps dans lequel je n'aimais pas du tout mon corps. Je me reconnaissais pas du tout dans ce corps dans lequel j'étais. Euh, j'ai découvert les salles de sport. Je n'ai jamais fait ça quand j'étais au pays, à Madagascar. Donc, euh, je me suis inscrite dans une salle de sport et, et j'ai découvert les diététiciennes. Super Et en bon élève que je suis, volontaire de vouloir perdre du poids, j'ai suivi à la lettre ce qu'on me demandait au sport j'étais volontaire pour tout et euh, et un mois après je me repèse j'ai perdu un kilo un kilo en crevant la dalle et en, su en suant comme un bœuf <rire> je me suis dit waouh je crois que là euh, l'option c'est si j'ai envie de maigrir je vais vraiment mourir de faim en fait parce que je me suis dit il n'y a pas d'autre solution que ça en sachant que le régime alimentaire que la diététicienne me proposait c'était mes, mes, mes fades, il n'y avait rien de ce que j'aimais, il fallait peser les choses, donc rien que ça, ça m'ennuyait, toute cette restriction, hein. mais si encore on se restreint pour quelque chose, on, on obtient vraiment un résultat, mais du coup, il y a un moment donné où en fait, je me suis très vite arrêtée, parce que je me suis dit, je crois que je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, et donc d'une manière ou d'une autre, je suis revenue vers mon, mon alimentation de base, j'ai commencé à recuisiner. C'est vrai que la première année, c'était compliqué pour moi. Et donc, la deuxième année, j'ai fait l'effort de porter de l'attention à, à ma nourriture, à revenir vers mes plats de base à, et à recuisiner. Et là, il y a eu une transformation, mais sans, sans que je me prive et sans régime. Donc, en un an, j'ai gagné 20 kilos. En un an, j'ai tout perdu naturellement. Et en fait, euh, j'ai apprécié ce résultat. Je n'avais pas conscience de tout ce que j'ai mis en place pour que ça marche. Et en fait récemment j'ai vu une conférence de monsieur Zermati. et cette conférence m'a énormément impacté à l'intérieur de moi parce que je me suis dit waouh en fait de manière très intuitive et naturelle j'ai perdu du poids et j'ai stabilisé mon poids et en fait c'est vraiment une approche très intuitive de l'alimentation dans cette écoute réellement dans ce ressenti très proche de ce que je de ce que mon corps a besoin et qu'en fait, tout naturellement, les choses se régulent, mon poids se régule. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même fou que <rire> tout naturellement, je mettais les choses en place euh, pour que ça se stabilise. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Parce que si moi, je suis arrivée à ça... Si moi je suis arrivée à stabiliser, à, à m'incir et à stabiliser mon poids aujourd'hui et à porter les mêmes fringues que je porte qu'il y a 15 ans, il n'y a aucune raison que vous, vous n'y arrivez pas. Aucune. Aucune raison. Donc moi, mon job, c'est vraiment de vous donner tous les outils, vous accompagner pas à pas pour vous permettre d'avoir une approche qui est beaucoup plus écologique. Je parle de l'écologie, vraiment dans le respect de votre corps. Euh, imaginez euh, que... Euh, euh, pourquoi j'insiste sur le respect de votre corps Imaginez que vous avez une personne, une personne qui vit avec vous et cette personne, vous la rejetez, vous la maltraitez, euh, vous ne lui apportez pas de la considération euh, et en même temps, vous lui forcez à faire les choses qui ne lui plaisent pas. Pensez-vous que cette personne va collaborer avec vous dans, les, euh, dans, le, dans votre propre bien-être. C'est ça la question. La réponse est forcément non. Vous ne trouverez personne à l'heure actuelle, même vous-même, vous, -même, vous n'accepterez pas si on vous maltraite, si on vous rejette, si on ne vous considère pas et qu'on vous somme de faire quelque chose qui ne vous convient pas. Vous ne serez pas d'accord. Imaginez que cette personne, c'est votre corps. Imaginez que vous avez envie de, euh, de maigrir ou de mincir. Et que, vous ne justement, vous n'êtes pas en collaboration avec votre corps, vous n'êtes pas dans l'écoute de votre corps, mais vous allez le forcer à quelque chose. Vous allez le forcer à une mission qui va faire que vous allez le tordre. C'est comme si vous, vous, vous sommez, vous obligez votre corps à maigrir. Vous obligez votre corps à ne pas manger. Vous obligez votre corps et vous le restreignez volontairement. C'est normal que votre corps ne veuille pas collaborer à votre perte de poids. Voilà. donc l'outil même dont vous avez besoin est l'outil que vous maltraitez à travers les régimes ou un sport intensif. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un moment donné où votre corps, il vous abandonne totalement, il, il, il n'est plus participatif de ce que vous, vous lui réclamez. D'où les reprises de poids, d'où les rebonds pondérales, euh, d'où les compulsions alimentaires, parce que votre corps n'est plus en collaboration avec vous. Voilà, donc l'idée ici c'est justement d'être plutôt, d'apprendre à faire équipe par rapport à votre corps. Donc pourquoi mincir naturellement, j'ai utilisé ces mots volontairement, donc mincir, pourquoi mincir et non maigrir euh, Maigrir c'est justement quand on est dans, dans cette volonté où on force le corps euh, sans avoir son, son approbation, sans être à l'écoute de votre corps, d'accord Mincir c'est quand on est dans une harmonie entre le corps, entre l'écoute des besoins du corps, l'esprit, hein, dans lequel nous sommes, et vraiment dans cette euh, l'esprit, les, les émotions, on est dans cette harmonie de comment je peux accepter mon corps tel qu'il est, avec mes imperfections. ma sire c'est ça. ma sire c'est je reviens à mon poids de base, le poids naturel de mon corps. D'accord Et justement, par rapport à ça, j'avais rencontré une patiente qui, euh, justement, euh, voulait maigrer, c'est un gros problème, hein, parce que il y a des personnes qui ont une représentation ils veulent une représentation de leur corps qui ne sera jamais leur corps qui n'est pas leur corps de base mais pour arriver à ce à, à cette représentation là il n'y a pas d'autre solution que de crever la dalle il n'y aura pas d'autre solution que les régimes restrictifs donc euh, c'est il a un moment donné on ne s'en sort plus le, le but à atteindre est beaucoup trop loin il n'est pas euh, c'est irréel en fait c'est impossible c'est impossible et justement cette patiente qui est venue me voir son objectif ce qu'elle voulait c'est d'être mince fine mais en fait quand on regarde déjà l'ossature l'ossature c'est-à-dire le squelette je lui ai dit mais moi j'ai des petits os donc c'est normal que je suis fine mais elle avait des gros os une squelette les épaules larges j'ai dit mais ce que tu recherches est impossible il y a un moment donné où on a besoin d'accepter notre corps tel qu'il est. On ne peut pas non plus tordre le corps à quelque chose qui n'est pas. D'accord D'où la notion de mincir en fait. Euh, et pourquoi naturellement... Euh, enfin, d'où la notion, l'importance d'accepter. À un moment donné, il y a une limite. Et cette limite, elle a besoin d'être acceptée. La limite, c'est ce que mon corps est, mon poids de base. Bon, on peut appeler ça aussi, M. Zermattier appelle ça le poids d'équilibre. Donc on revient vers un poids d'équilibre qui est votre poids de base. d'accord Naturellement, pourquoi mincir naturellement Naturellement, parce que votre corps sait ce qu'il a à faire. Parce que son, votre corps a des fonctions, naturelles, euh, des fonctions naturelles pour rétablir le poids de votre corps. Votre corps a d'autres fonctions naturelles. Votre corps a un système immunitaire. Je veux dire, votre système immunitaire, il est actif naturellement. Et votre corps se charge de faire en sorte que vous soyez en parfaite santé. On est OK avec ça. Donc, de la même façon, votre corps, lui, aussi, a une fonction naturelle. Et c'est important de le savoir parce que les gens qui font du régime généralement, quand on se lance dans le régime, on a perdu une confiance totale que votre corps a une fonction elle est là pour ça. Grâce à votre métabolisme de base, votre corps brûle, élimine tout ce dont il n'a pas besoin. Donc, si vous imaginez, moi, en fait, je suis tellement sur cette... C'est tellement établi en moi que mon corps, de toutes les façons, il élimine ce dont je n'ai pas besoin. Et de toutes les façons, je peux manger ce que je veux, de toutes les façons. Voilà, mon corps sait, en fait. Donc... Tout naturellement, il y a une stabilisation qui se fait. Mais je pense qu'au-delà de ça, le fait qu'il y ait une confiance installée, une confiance euh, intégrée en moi, fait que je permets à mon corps de, de, de que cette fonctionnalité soit pleine. Vraiment. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est la raison pour laquelle je parle de mincir naturellement. Donc, on revient vers la fonction du métabolisme de base. Voilà. Et sans régime, parce qu'effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas nécessité de se restreindre. Il y a nécessité d'écouter les besoins de votre corps et d'écouter aussi euh, le, le, les besoins aussi d'écouter euh, ben, votre, votre rassasiment À un moment donné, les sensations de rassasiment Parce que le surpoids en, en soi est vraiment lié à, un, à, un, à une quantité... Euh, de nourriture ingérée qui est bien trop élevée par rapport aux besoins donc quand on a cette écoute là du rassasiement on va ainsi diminuer la quantité de nourriture ingérée donc c'est sûr qu'il y a une, vraiment on revient vers plus j'écoute mon corps et plus mon corps m'indique ce dont j'ai besoin voilà grâce à mon ressenti donc ça c'est vraiment ce qui est, pourquoi je parle de tout ça alors quelles sont, euh, on va rentrer dans les conditions indispensables, hein? euh, Quelles sont les conditions indispensables euh, pour euh, mincir naturellement et sans régime euh, Bonjour à tous pour ceux qui viennent de rejoindre sur Instagram. Il y a déjà une chose qui est importante, c'est vraiment pouvoir se dire que aucun surpoids n'arrive au hasard, comme aucune maladie n'arrive au hasard. La maladie, le surpoids, est le moyen que votre être trouve pour nourrir un besoin qui est non nourri. Il y a un moment, en fait c'est une stratégie comme une autre. Quand on rentre dans le décodage des maladies, on, on, on, on récupère le message de ce que nous avons besoin de changer. D'accord Le surpoids c'est la même chose. Le surpoids contient le message de ce que vous avez besoin de changer. C'est une stratégie que votre corps, que votre être utilise à travers votre corps pour pallier à ce besoin. Vraiment. Donc, en fait, la première condition indispensable, pour moi, vraiment indispensable, c'est euh, d'aller de, de, de, explorer, enfin, enfin, je vais le faire dans l'ordre, c'est peut-être mieux. Euh, c'est, effectivement, d'aller explorer... Euh, le ce pourquoi le surpoids est là mais on revient véritablement dans ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la nécessité indispensable de revenir ici dans le corps la première condition indispensable c'est déjà de faire équipe avec votre corps de rentrer en collaboration avec votre corps tel que je vous ai dit tout à l'heure et euh, et euh, et en fait plus vous vibrez de je veux maigrir, on est dans la vibration intérieure, parce que la vibration intérieure, quand vous, euh, comment dire, plus vous vibrez de je veux maigrir et je respecte mon corps, d'accord, et plus votre corps rentre en collaboration avec vous. Mais si vous dites j'ai envie de maigrir, je... je j'ai envie de voilà de, de faire des régimes, donc euh, j'ai envie de mincir, mais vous ne respectez pas votre corps dans votre attitude, rien ne se passe. Ou, ou, ou ça se passe, mais de toutes les façons, il y a une reprise de poids derrière. Voilà, ça ne peut pas être pérenne. D'accord Donc, la première chose, c'est faire équipe avec votre corps et avoir la conscience que votre corps est vraiment à votre service, en fait. Votre corps est là, votre corps sait. Votre corps a, a des fonctions naturelles et cette fonction naturelle, elle se charge de, de votre poids de base. Donc, on, on, on revient vers cette, vers, vers cette confiance et cette sécurité. Et je pense que c'est vraiment important. C'est certainement pas ce que vous diront toutes ces personnes qui vont vous amener à faire des régimes. Et quand on parle de régime, ça peut être des restrictions alimentaires. C'est vrai au niveau des calories à peser, mais aussi des restrictions au niveau des choix alimentaires. C'est la même chose. C'est la même chose. Dès lors que vous donnez le message que vous ne faites pas confiance en votre corps, que votre corps va animer exactement les besoins dont vous, avez besoin, dont vous avez besoin, peu importe si ça peut être des chocolats ou peu importe, vous êtes déjà en train de donner le message à votre corps que vous n'avez pas confiance en lui. Et si votre corps reçoit le message, ah oui, ok, on n'a pas confiance en moi, il va dire, mais écoute, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Tu ingères et tu te débrouilles. Moi, je ne vais pas éliminer l'histoire. Tu te débrouilles. Et là c'est la merde, hein? c'est la merde, vraiment. <rire> Donc la deuxième condition, qui pour moi est indispensable, c'est vraiment euh, de déprogrammer les causes profondes, les, les causes profondes et émotionnelles de votre surpoids, parce qu'aucun surpoids n'arrive au hasard. On est d'accord C'est comme les maladies. Il y a un décodage à un moment donné pour aller voir pourquoi le surpoids est là. Parce qu'il y a bel et bien une raison pour laquelle votre surpoids est là. Donc, euh, c'est assez intéressant, bien sûr. Et c'est là où ma spécialité, elle rentre vraiment pour vous accompagner à aller explorer euh, en dessous de l'iceberg <rire> où est-ce que ça se trouve. Et donc là, pour simplifier le tout, je vous ai fait un schéma. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Alors... Moi, je vais vous mettre ça là comme ça. Voilà, super. De façon à ce que, hop, je vais régler ici aussi. Mais là, étant donné que vous voyez à l'envers sur Instagram, je vais tourner la caméra. Je vais tourner la caméra. Là, est-ce qu'on ne peut pas... Euh, non. Voilà, super. Génial. Alors, il me semble que si je rapproche, c'est un petit peu mieux. Super. On va faire comme ça. Donc sur Instagram, vous voyez peut-être pas, mais c'est pas grave. <rire> ok. On va commencer, je pense que ce schéma, il vous résume tout. Vraiment. Donc là, on est en dessous de l'iceberg. On est OK. Hein? On est en dessous de l'iceberg. Et en fait, c'est comme tout. Quand on traite les choses en dessous de l'iceberg, c'est beaucoup plus simple. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe Quand vous vous attaquez un régime, vous êtes déjà ici. Vous êtes déjà au surpoids. Vous êtes en haut de l'iceberg. Donc, c'est comme si vous avez de la mauvaise herbe en dessous. Mais que vous persistez à juste tondre la pelouse et d'avoir la meilleure machine qu'il faut pour que ça marche. D'accord Mais que vous le vouliez ou non, si vous n'avez pas traité ce qu'il y a à la source, en gros, ça ne sert à rien ce que vous faites. Vous vous mettez dans des situations peut-être difficiles. Ok, ça paye. Vous avez un résultat. Mais deux ans après max, vous récupérez tout le poids que, que vous avez perdu, voire plus. D'accord et l'état dans lequel vous mettez votre corps la santé de votre corps c'est encore autre chose donc tout ça pour dire que la deuxième condition indispensable c'est déjà de déprogrammer les blessures émotionnelles et les causes les blessures émotionnelles qui sont liées à votre surpoids mais au delà de ça quand on est en harmonie à l'intérieur de soi quand on se sent bien euh, on se sent bien à l'intérieur de ça, notre corps se sent bien. On n'est absolument pas dans un vide émotionnel. D'accord Donc quand on libère, on traite, on déprogramme les blessures émotionnelles ici, vous allez déjà retrouver un état de paix à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir rempli. Si les blessures émotionnelles ne sont pas traitées, qu'est-ce qui se passe Vous allez sentir un vide émotionnel. Ce vide émotionnel qui peut aussi être généré par le stress, la fatigue ou autre, va entraîner des faims émotionnelles. C'est-à-dire que vous allez manger, non pas parce que vous avez envie de manger, mais parce qu'il y a une, une faim émotionnelle qui vous pousse justement à manger. Cette faim émotionnelle, si elle est mal gérée, mal gérée, ça veut dire je refuse, je me restreins à ne pas manger le chocolat que j'ai envie. Euh, moi, par exemple, à 17h, j'ai envie de chips, j'adore les chips, d'accord, je suis fan de ça, j'ai envie de manger les charcuteries à ce moment-là. Donc, il y a une façon de le manger justement pour s'arrêter. Mal gérer, ça veut dire que non seulement je suis dans la restriction, ou bien je suis dans un gavage parce que, ben voilà, on rentre dans le comportement alimentaire. Donc, quand c'est mal géré, ce, cette faim émotionnelle se transforme en compulsion alimentaire. C'est-à-dire que, ok, là, je suis en train de me gaver vraiment pour nourrir, pour me remplir, parce qu'il y a un vide émotionnel qui est là, et un temps soit peu que cette compulsion alimentaire va amener un excès alimentaire, et du coup, un surpoids. Vous allez stocker tout ce que vous avez mangé. Ok Donc, du coup, la question ici, c'est du coup, on, on voit bien qu'il y a dans cette pyramide, hein, dans, cette, dans, dans cet iceberg-là, qu'on a besoin de travailler le, le, la problématique du surpoids à la source, déjà. Euh, et, et en même temps, il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que... Ça fait du bien de déblayer, de déblayer, de traiter au maximum vos blessures. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'émotions. C'est impossible de, de dire, je, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait plus un état émotionnel parce que je ne veux plus de fin émotionnelle. C'est impossible je veux dire, notre vie, elle est faite qu'on va toujours être confronté par nos émotions. Mais à un moment donné, quand on a une bonne gestion des émotions, quand on a déprogrammé déjà le maximum qui est là, et qu'on a une bonne gestion des émotions, euh, je veux dire, on va vivre de moins en moins, on, sera, on aura moins affaire à, faire à des, des fins émotionnelles. Vous voyez Et puis, vous saurez gérer aussi comment faire pour gérer ces fins émotionnelles aussi. Donc... Effectivement, non seulement il y a euh, ce travail à faire, qui est un travail intérieur, il y a aussi un changement de comportement alimentaire en même temps, justement, pour mieux appréhender nos fins émotionnelles. Voilà. Donc, l'idée, c'est justement euh, d'intervenir euh, là où moi, dans le programme... Euh, où est-ce que j'ai mis ça euh, Dans le programme euh, m'insire naturellement, je vais, et ça, je vais intervenir sur plusieurs niveaux. Mais ça, c'est l'un des bases sur lesquelles je vais intervenir. Et aussi sur le changement de comportement alimentaire. Mais c'est vraiment, il faut vraiment que tout s'imbrique. OK Donc, dans les causes, dans les causes, parce que ça, c'est vraiment... J'ai créé, justement, euh, pour les personnes qui vont faire le programme, un... De... Il y a 19, jusqu'à aujourd'hui, j'ai répertorié, de par mon expérience dans mon cabinet, 19 causes conscientes et inconscientes qui sont liées au surpoids. Donc, du coup, l'idée, euh, c'est d'aller explorer, parce qu'il y a des causes à laquelle on n'y pense pas, quelle est la cause qui vous correspond ou les causes qui vous correspondent, et bien sûr, comment les déprogrammer. Ça, ça va être la première chose. Donc, Là, où vous pouvez déjà vous explorer, vous pouvez déjà explorer au niveau des schémas. Il y a aussi les, la répétition des schémas parentaux. Parfois, ma mère a fait des régimes, donc moi, je vais faire... Il y a une répétition, d'accord Et c'est intéressant parce que dans ces répétitions-là, euh, je pense que si je rentre dedans, je ne vais pas du tout m'en sortir. Mais c'était juste pour que vous permettez de comprendre que ces répétitions ne se font pas par hasard. C'est un moyen qu'on trouve inconsciemment pour soutenir notre mère ou pour dire qu'on est là avec elle, on partage son chagrin. Euh, c'est la difficulté de laisser notre mère à être dans sa réalité souffrante. On a besoin de souffrir avec elle pour lui dire à quel point on la soutient et on l'aime. Donc c'est ça qu'il va falloir déprogrammer. Par exemple, d'accord euh... Il y a aussi euh, dans les causes où vous pouvez aller explorer si vous avez envie. C'est aussi euh, que c'est un moyen que vous trouvez pour réparer la souffrance de votre mère. C'est ce que j'ai dit. Euh, il y a aussi une forme de rébellion inconsciente hein, <rire> par rapport aux parents quand on est en surpoids. C'est une façon de désobéir, de leur dire que voilà ce que je représente aujourd'hui n'est absolument pas ce que vous attendez de moi. Donc ça c'est... J'ai une cousine justement qui est dans cette situation où elle, elle a trouvé le surpoids comme un moyen pour désobéir, pour marquer la désobéissance au niveau de ses parents. Donc là, il va falloir changer de stratégie, vous voyez. Euh, donc voilà, il faut vraiment aller explorer au fin fond, il faut les voir. Donc là, c'est pour ça aussi que moi, dans ce programme, on est un groupe de six personnes. Ça me permet d'aller voir vraiment individuellement qu'est-ce qui se passe pour tout le monde ça c'est sûr le surcroît peut être aussi une stratégie de positionnement dans les dans, dans, dans les causes profondes ici les stratégies de positionnement c'est à dire que c'est une façon de, de montrer que vous êtes forte voilà que vous êtes en sécurité que vous êtes forte donc c'est une façon aussi d'avoir une meilleure montrer que vous avez une meilleure un meilleur contrôle des choses donc à partir de là il s'agit encore une fois au lieu d'utiliser le surpoids comme stratégie, que vous puissiez trouver d'autres stratégies de, pour vous positionner et prendre votre place dans la vie. Voilà. Il y a aussi le fait que vous pouvez, dans, dans les causes profondes aussi, euh, par rapport à la peur du regard de l'autre, euh, positionner le fait que vous, vous avez impérativement besoin d'être mince euh, pour plaire. Donc, en fait, dans tous les cas, dans la difficulté, dans, dans, dans cette situation-là, ça veut dire qu'il se pourrait même que votre poids de base soit un problème pour plaire. Donc là, il y a vraiment une réconciliation avec votre corps. Vraiment. Et que vous, vous, vous sortez de cette croyance que euh, être mince, c'est ce, ce qui augmente la potentialité d'être choisi par un homme. Mais pas du tout. Mais pas du tout. D'accord euh, Voilà. Ensuite, j'ai listé un certain nombre de croyances aussi, généralement, qu'on qu met en place. Donc, euh, voilà, il y a pas mal. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette situation de vouloir mincir, un, Rentrez en connexion avec votre corps, dans le respect de votre corps. Rentrez dans la, dans la confiance que votre corps est là pour vous. Et je sais que c'est peut-être... Dites oui, mais attendez, moi j'ai déjà essayé plein de choses, ce n'est pas arrivé. Mais c'est justement parce que cette confiance a été brisée pour vous, alors que votre corps est toujours votre allié et c'est important pour moi de vous dire ça donc c'est pour ça que dans le programme j'ai préparé des des, des mp 3 pour reprogrammer votre cerveau pour activer votre métabolisme de base et pour re rentrer fusionner avec votre corps pour que ensemble euh, vous puissiez avancer ensemble et que vous puissiez vraiment vous lui montrer à votre corps que vous avez confiance en lui plus vous avez cette confiance est déposée plus votre corps est à votre service mm. Donc certaines personnes disent, moi, j un, moi je dis toujours, j'ai un super métabolisme de base. Mais c'est une façon de dire aux gens à quel point je fais confiance en mon corps. Et tout ça pour dire que notre corps, on est ne peut pas, quand on parle de stabilité de poids, on ne peut pas maintenir un poids fixe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je pèse 50 kg, je ne peux pas être 50 kg tout le temps, tout le temps. C'est impossible il y a des périodes où je vais manger plus, il y a des périodes où je vais manger moins. Mon corps va stabiliser ça. Il y a des moments où je sens que ça y est, tiens, j'ai un petit peu pris, mais ce n'est pas un problème que j'ai que j'ai une prise de poids. Pourquoi Parce que je sais pertinemment que, de toutes les façons, mon corps va me restabiliser. C'est tellement ancré, mon corps va me restabiliser, quoi qu'il en soit. Et il y a des moments où j'ai moins faim, où je sens que je maigris, et eh bien ce n'est pas grave non plus. Je sais que mon, mon corps va faire en sorte à un moment donné augmenter l'appétit pour que mon poids se restabilise donc quoi qu'il en soit l'équilibre se crée mais on ne peut pas se dire oui je veux un poids stable tout le temps tout le temps ça n'existe pas ça n'existe chez personne voilà <rire> donc il y a aussi pas mal de choses la surprise que j'aimerais vous donner c'est vraiment euh, peut-être vous offrir un troisième une troisième condition qui est oh, pour moi me semble c'est indispensable euh, pour le, le, le poids c'est euh, le fait de... Euh... Alors, je vais je vais vous le dire tout à l'heure, parce que là, j'ai la caméra d'Instagram qui n'est pas pointée sur moi. Donc, du coup, je pense que... Mais je vais vous montrer autre chose qui, pour moi, me semble vraiment important dans, dans la notion du poids. C'est... que... Et mincir c'est mincir et stabiliser son poids c'est vraiment un programme c'est vraiment un sujet délicat c'est un sujet qui c'est en fait c'est comme un château de cartes il faut que tout tienne, mais tout en même temps c'est là la complexité de l'histoire c'est à dire qu'il y a même des patientes qui viennent me voir qui dit oui Armel, je veux voir les causes déprogrammer les causes et ça suffit en réalité ça ne suffit pas ça ne suffit pas Aujourd'hui, s'il y a une personne qui me dit « j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur ce sujet en séance individuelle », je ne conseillerais même pas, je pense que vraiment, le plus important, c'est de faire le programme. Parce que le programme vous permet déjà de vous soutenir en groupe pour rétablir des nouvelles habitudes. Parce que quand il y a un changement alimentaire, un changement de comportement alimentaire à faire, c'est une question d'habitude. Donc, il faut rétablir de nouvelles habitudes et se sentir soutenu à le faire, c'est important. Vous ne serez pas seul. C'est hyper important. On est un petit groupe, on se soutient. C est, c est, c est, moi, je pense que c'est un soutien qui est non, non, non négligeable. Vraiment. Donc, en fait, c'est vraiment un château de cartes dans lequel il faut que tout avance en même temps. C'est que vous avez en même temps besoin de déprogrammer. Donc, ça, c'est aussi un cadeau. Ça, super. Déprogrammer les causes profondes et émotionnelles que vous avez en vous. Mais vous avez aussi besoin de retrouver cette confiance dans votre métabolisme de base et de vraiment pouvoir vous parler vraiment de, de, de, pour réactiver votre métabolisme de base. Cette confiance et cette sécurité, elle a besoin d'être installée en fait. Donc il, il y a vraiment ça que vous avez besoin de reconstruire. Si vous avez perdu confiance en votre corps, parlez-vous vraiment. Parlez-vous dans le sens de « Ok, à partir d'aujourd'hui, je mange en toute sécurité, en toute confiance. Je me donne le droit de manger ce que je veux et ce qui me plaît. Et je sais que mon corps sait faire le nécessaire. » Donc, euh, déjà, peut-être que je... vous allez dire « Non, mais ce n'est pas possible parce que j'ai eu la preuve inverse. Euh, » En fait, vous avez eu la preuve inverse quand tout ça n'est pas mis en place en même temps. Quand vous avez mangé, que vous avez finalement dit « oui mais j'ai pris du poids, oui mais vous avez mangé certainement avec culpabilité, vous avez mangé en vous disant mince je vais prendre du poids, vous avez mangé certainement en vous disant euh, euh, que euh, maigrir c'est compliqué, et c'est difficile et de toutes les façons votre corps est assez bête pour, savoir, pour ne, ne pas vous aider. Euh, certainement que vous avez dit, je ne sais pas moi ce que vous avez dit derrière, mais... C'est juste pour vous dire qu'il faut vraiment que tout s'imbrique, mais tout en même temps pour que ça marche. C'est-à-dire que le maillon de la chaîne, il faut qu'elle soit tenue du début jusqu'à la fin. On parle aussi de la confiance et de l'estime de soi. C'est super important pour que, émotionnellement, vous soyez stable. On a besoin d'être en confiance et donner de la valeur à ce que nous sommes pour que, d'une certaine façon, émotionnellement, on, ait, on parle ici... On puisse se réconcilier avec son corps et on revient vers cette image de soi où on se sent bien tel que nous sommes. Et on revient aussi dans cette acceptation de notre corps. À un moment donné, on a besoin de se dire, ok, à cet âge-là ou à, cet, à ce moment-là, mon poids de base et mon poids d'équilibre est celui-là. Et, et point barre. En fait, il y a un moment donné on a besoin de s'accepter avec le corps qui est là. Parce que la seule solution pour vous, à ce moment-là, si vous retrouvez votre poids de base et votre poids d'équilibre et que vous allez vouloir aller en dessous, c'est de vous restreindre à y aller. Après ça, je ne veux pas prendre la responsabilité de vous accompagner dans ce sens. <rire> ça, c'est sûr. Donc, c'est sûr que du coup, il y a vraiment un changement alimentaire au niveau de l'écoute de la faim, des sensations alimentaires, la gestion des faims émotionnelles, comment faire pour ne pas justement aller jusqu'à la compulsion au, jusqu'aux compulsions alimentaires hein, justement euh, euh, il y a aussi vraiment cette écoute très attentive au niveau du rassasiement parce que c'est de, de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui de tout ce que j'ai pu écouter c'est vraiment en fait c'est là que la clé elle se trouve la clé elle se trouve c'est comment je vais apporter une écoute attentive pour savoir m'arrêter de manger? en temps et en heure à quel moment la sensation de rassasiement elle est là parce que le, la sensation de rassasiment c'est vraiment l'élément qui va me permettre de limiter limiter euh, ce que je vais ingérer limiter ce que la quantité de ce que je vais manger d'accord et en même temps comment à chaque fois je peux faire équipe avec mon corps euh, J'insiste vraiment dans ça, en toute sécurité, en toute confiance. Et en fait, c'est quand vous mettez tout ça en place que mincir naturellement est possible. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'espère que ça vous a apporté des éléments, euh, en tout cas, et, et surtout une chose dans le changement de comportement alimentaire, c'est que l'arrêt, l'instant on arrête de manger. La question c'est pas tellement ce qu'on mange, la question c'est à quel moment je m'arrête, à quel moment je sais m'arrêter. D'accord. Euh, le surpoids est vraiment relié à la quantité de nourriture que je mange. Donc pour diminuer la quantité, diminuer la quantité de ce que je mange me permet de m'incir. D'accord. Mais dans ce cas-là, à quel moment je m'arrête? Donc on n'utilise pas la privation, bien sûr, mais l'idée ici, c'est vraiment de manger en conscience. En toute conscience mais surtout dans manger en toute conscience et ça c'est un élément que j'aimerais vous dire la jauge l'élément qui vous permet de, de, de dire ok là j'ai assez mangé savez-vous ce que vous avez c'est quoi c'est le plaisir le plaisir de manger ce que vous aimez incroyable hein mais c'est ça <rire> Voilà. Donc, j'espère que ces éléments-là vous ont apporté, en tout cas, hop là, je reviens ici. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a amené les éléments que vous, vous recherchez, en tout cas. Euh, euh, donc, ce que je viens de dire là, donc, euh, soit vous, à partir de ces éléments-là, j'espère que vous allez déjà prendre soin de vous différemment, l'été approche. Je sais que vous avez envie de re revenir, dans, rentrer dans vos robes, euh, remettre votre maillot en toute confiance. On a besoin de se sentir belle, légère. On va pouvoir sortir. Je, je comprends ce sentiment-là. Et je souhaite en tout cas que ce live euh, vous emmène déjà une façon de prendre soin de vous, qui est une façon beaucoup plus respectueuse euh, de prendre soin de votre corps. Euh, Qu'il y a aussi un moyen, <rire> un moyen plus écologique pour mincir. Euh, c'est sûr qu'elle va prendre un petit peu plus de temps que le régime normal c'est sûr mais ça le résultat est durable ça vaut la peine ça vaut la peine de pouvoir prendre son temps parce que vous allez en fait mettre un programme à vie en fait pourquoi vous voyez vous avez la possibilité d'être dans l'empressement de dire ah j'ai envie d'être canon de suite là et mettre votre corps dans l'état dans lequel vous avez envie pourquoi pas mais vous avez la possibilité aussi de prendre soin de votre corps et de lui offrir, et de vous offrir une stabilité quelque chose de plus stable mais effectivement oui c'est sollicitant mais pas tant imaginez vous mangez c'est vous mangez avec plaisir vous continuez à manger avec plaisir et vous mangez ce que vous voulez la question n'est pas de de se priver des choses non la question c'est de pouvoir Déclencher toute la machine en place, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour que ça puisse. Ceci n'a rien à voir avec euh, le avec l'aliment lui-même. Non, en fait, moi, je, je, je, je vous promets, à, à 17h, j'ai envie de manger des chips, je mange des chips. Euh, j'ai des pics de sucre avant mes règles, je, je me prends mon pic de sucre. Voilà. Des fins émotionnelles, j'en ai tout le temps j'en ai euh, tous les jours j'en ai et la question c'est pas le fait d'avoir des fins émotionnelles on peut, ne peut pas totalement supprimer ça de toutes les façons la question c'est comment je le gère comment, je, comment je, je gère cette fin émotionnelle mais il est très clair que pour gérer une fin émotionnelle vous avez besoin de donner à votre corps exactement ce qu'il vous réclame la question c'est comment à quel moment on s'arrête et comment, comment on s'arrête et c'est plutôt là qu'on va jouer voilà donc, j'espère vraiment que ces, <rire> ces éléments-là vous ont aidé. Hein? Moi, c'est ce que j'avais envie dans, de vous inciter tous à prendre soin de vous différemment. Voilà. Et qu'en fait, notre, notre, état, notre état intérieur est l'état de notre corps. Notre corps n'est que le reflet de notre état intérieur. D'accord Donc, nous avons besoin pour que que tout aille d'être en harmonie, en cohérence, d'avancer ensemble. Voilà. C'est vraiment euh, être dans un corps, euh, un esprit sain, dans un, dans un corps sain. C'est important. Je ne dis pas que tous les gens minces font bien. Hein. Il y a bien des gens minces qui sont bien dans le contrôle, dans le déni, dans le blablabla. Bla bla, hein. Attention. Attention. Je ne dis pas ça. Je dis être bien dans son corps. Voilà. Être bien dans son corps, ce n'est pas faire du 36. Non. Non. C'est être dans le corps qui me correspond. Voilà. Dans lequel je suis ici et maintenant. Vraiment. <rire> voilà. Donc, si vous avez... J'espère. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions. Euh, si vous en avez. Euh, par rapport à ce qui a été évoqué. Euh, euh, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, euh, le programme m'insère Naturellement... Euh, sans régime aura lieu le 29 mai et euh, il reste une place <rire> et je suis ravie que ce programme soit accueilli de cette façon là euh, voilà et en même temps euh, ben, si vous avez envie que je vous accompagne sur euh, pour explorer les causes si vous voulez je... Si vous avez besoin qu'on explore ensemble et qu'on aille voir ensemble, si, euh, quoi que ce soit que je peux vous aider en séance individuelle, je reste disponible dans mon cabinet ou à distance par Skype. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous remercie infiniment. J'espère que... Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est bon. <rire> si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie d'y de... répondre. <rire>